Voilà ce que je crois, mais vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, c'est que tout le monde, mais je dis bien tout le monde, mérite et a le droit d'avoir une vie extraordinaire, à condition de deux choses, de le vouloir pleinement, et surtout de se donner la peine de le construire. expliquer pourquoi 90% des gens à travers le monde n'ont pas la vie dont ils rêvent, n'ont pas une vie extraordinaire. Plusieurs raisons à ça. Pour être très honnête, les raisons que je vais vous citer, il y en a quelques-unes que je vivais pleinement jusqu'à il y a quelques temps. Dieu merci, ça n'est plus le cas. Une des premières qui m'a fait du tort, mais vraiment, c'est que je passais ma vie à me comparer. Me comparer aux autres en pensant que j'étais moins bien, que euh, j'étais moins capable, que je n'étais pas à la hauteur. Ça, c'est un facteur clé d'échec. Quand vous passez votre temps à vous comparer aux autres, vous ne passez jamais à l'action. Il y a d'autres raisons aussi. Une des raisons, c'est j'attends le bon moment. Non, non, non, je ne me lance pas maintenant. Je vais attendre le bon moment. Et bien, le bon moment, je l'ai attendu des fois pendant des années sans me lancer. Résultat des comptes, et ben je fais du surplace. Et ce qui fait mal, c'est quand on voit les autres mettre le signal, et vous dépassez gentiment, joyeusement et vous restez à votre place. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup euh, torturée de l'intérieur, je ne sais pas pour vous. Une des raisons aussi, c'est qu'on a des standards très bas euh, de petits rêves, de petits objectifs. Le pire, vous savez, ce n'est pas d'avoir un objectif. Le pire, c'est d'avoir un tout petit objectif et de l'atteindre. Ça, c'est le pire. Et il y a d'autres personnes aussi qui font euh, rien. Et j'appelle ça les faux rêveurs. Il rêve, il rêve, il rêve. Je dis non, non, t'inquiète. Je vais atteindre mes objectifs. Je rêve de ci, de ça, de ça. Mais je ne bouge pas de ma place. Mes fesses sont posées, collées à la même chaise. Mais t'inquiète pas, les choses vont arriver pour moi. Non, c'est pas possible. Vous voulez avoir des tablettes de chocolat, vous voulez avoir un corps magnifique l'été. Eh bien, vous savez que vous devez aller à la salle de sport, <coughs> vous entraîner régulièrement. Et c'est sûr que vous allez avoir du résultat. Pareil, vous avez du poids à perdre. Vous ne pouvez pas continuer à manger de la junk food, boire des limonades, consommer de l'alcool, euh, manger euh, euh, pas sainement du tout et espérer parce que vous en avez rêvé que vous allez avoir un corps maléfique. C'est archi faux. Ça, c'est une autre catégorie de gens. Il y a aussi la catégorie des gens qui savent ce qu'ils doivent faire. Le font et ils le font très bien, mais ils le font pendant un jour ou alors ils le font pendant deux jours et ils reviennent. Alors, schéma habituel. C'est toutes ces raisons qui font que 90% de la population mondiale n'a pas la vie de ses rêves. Et des fois, on a l'impression qu'on peut s'en sortir seul, c'est vrai. Mais des fois, on a l'impression que tout seul, on ne va pas y arriver. On a besoin d'un euh, coup de pied. En fait, pour ma part, j'ai une image fantastique. Je l'avais vue comme une figurine et j'ai trouvé ça génial et je l'ai gardé pour moi tout le temps et c'est ce que je me fais. C'est un bâton, comme ça. Et derrière, en fait, il y a un pied. Et quand vous activez le bâton, en fait, vous vous donnez votre propre coup de pied aux fesses. Vous n'attendez pas que la vie, les gens, l'univers vous bousculent. Vous vous bousculez tout seul pour pouvoir avancer. Et c'est l'objet de ce séminaire. C'est un petit coup de pied aux fesses, vraiment pour vous euh, accompagner, pour aller dans la bonne direction, pour pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Parce que si vous ne le faites pas, toutes les raisons que j'ai citées euh, là, il y a deux minutes, vous savez où est-ce qu'elles vont vous amener Moi, ça m'a amené dans cet endroit-là. Pas plus tard que ce week-end, il a fait mauvais temps et, et j'étais avec mon chéri, on était en train d'en parler, et je voyais un film et la personne dans le film disait « je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée ». Et ça m'a tellement interpellée dans ma période où moi j'étais tout le temps fatiguée. Fatiguée de faire les mauvais choix. Fatiguée de euh, me lancer dans les mauvais business. Fatiguée de, à chaque fois que je touche quelque chose, ça se transforme dans de la merde. Fatiguée d'avoir six faillites. Fatiguée de ne pas avoir d'amis. Fatiguée de ne pas avoir d'amoureux. Fatiguée. Et à la fin, je me suis vraiment comme un ordinateur. J'ai planté, j'arrêtais pas de dire « je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée ». Parce que c'est ce qui arrive quand on ne prend pas sa vie en main, quand on ne fait pas les bonnes choses. On a une vie qu'on déteste. Elle est insatisfaisante. On l'aime pas, on ne s'aime pas. Combien de personnes viennent me voir au cabinet et me disent « Je viens vous voir parce que j'ai envie de me débarrasser de l'angoisse du dimanche. » Parce que dimanche, à partir de 4 heures d'après-midi, j'ai une espèce de boule ici qui me tue de l'intérieur parce que je pense au boulot. Il y a des gens qui vivent les vendredis soirs. Ils disent « Yeah, thank God, it's Friday night, j'ai deux jours et demi. » de repos, je ne vais pas bosser. Moi, non, je vous assure que depuis quelques années, moi, c'est un God is Monday. Je vais pouvoir être productive, faire les choses que j'aime, voir ma team, voir comment je peux me challenger, accompagner plus de monde, faire plus de choses. Mais si vous ne faites rien, le Thank God is Friday va être votre quotidien et la boule au ventre du dimanche soir, comme je l'ai entendu de la bouche de centaines de clients en moi, va être votre quotidien. C'est ce que vous voulez Fine Arrêtez la vidéo, move on. Cette vidéo n'est pas pour vous. Si réellement c'est parce que vous voulez, stop. Restez là parce que c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Pourquoi j'ai décidé de faire ce séminaire Pour la simple et unique raison parce qu'il m'a aidé. J'étais d'abord mon propre cobaye. Je ne fais rien, je n'enseigne rien, je ne partage rien que je n'ai pas testé moi-même. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse, je fais les choses que j'aime. Plusieurs émissions de télé, j'en ai fait 5 ou 6. Plusieurs émissions de radio, 5 ou 6. J'accompagne des millions de jeunes à travers un concept que j'ai développé qui s'appelle « Prépare ton examen ». Je les aide à faire passer leur vie à un niveau supérieur côté études. Aujourd'hui, je lance cette jolie capsule de 3 minutes pour changer de vie qui accompagne aujourd'hui des centaines de personnes. Et donc je sais, je suis passée moi aussi par là pour… Réaliser tout ça, ce n'était pas mon cas il y a quelques années. Il y a quelques années, j'étais vraiment addict aux faillites. Imaginez un seul instant avec moi si votre vie devait être plus sereine, plus joyeuse, plus heureuse. Parce qu'en réalité, je vais vous partager un petit secret. Ce n'est pas l'argent que vous recherchez. Ce n'est pas le couple parfait que vous recherchez. Ce n'est pas l'enfant parfait que vous recherchez. En réalité, ce qu'on recherche, nous tous, c'est l'émotion. Quand on décide d'avoir plus d'argent, par exemple, ce n'est pas pour l'argent lui-même, c'est pour la liberté que ça nous offre de pouvoir faire plus de choses. Parce que si vous offrez, par exemple, un repas à votre famille parce que vous êtes plus à l'aise financièrement, ce n'est pas la possibilité d'offrir ce repas qui fait la différence. Non, c'est toute l'émotion que vous avez ressentie en étant avec les, les vôtres. Pareil, quand vous changez de voiture parce que vous pouvez vous le permettre financièrement, ce n'est pas l'argent qui est important, c'est l'émotion que vous avez quand vous allez chez le concessionnaire pour choisir la voiture, etc. Et ce qui est vrai pour les voitures, pour l'argent, pour la famille, est vrai pour le couple, est vrai pour les amis, est vrai pour les enfants. Ce qui nous drive en réalité, ce qui nous fait avancer en réalité, c'est notre quête d'avoir plus d'émotions positives. Dans la vie, il y a deux choses. On évite les émotions de merde, les émotions négatives comme la peur, la tristesse, la déprime, la dépression, la colère, voilà. Et on est complètement fan de toutes les émotions positives qui sont comme le, la joie, le bonheur, le rire, la légèreté, la liberté, etc. C'est etc. à partir de là que je me suis dit, ok, je suis passé moi de cet endroit-là à cet endroit-là. Aujourd'hui, je connais le chemin. S'il y a des gens qui sont encore ici, j'adorerais pouvoir les accompagner pour leur montrer comment voilà, je suis arrivée de ce point-là, ce point-là, et réaliser des choses aussi belles et aussi grandes, à mes yeux en tous les cas. Aujourd'hui, je fais des séminaires de 2000 personnes, chose que, qui n'était absolument pas vraie il y a quelques années, où à chaque fois que je faisais quelque chose, ça, ça se soldait par une faillite. Donc, l'objet de ce séminaire, c'est vraiment vous accompagner. D'abord, voir où est-ce que vous êtes. Et la première étape, ce qu'on va voir ensemble, c'est qui vous êtes. Mais qui vous êtes réellement Parce que amusez-vous à aller dans la rue et posez la, la question suivante aux gens. Dites à quelqu'un qui je suis. Je peux vous garantir qu'il va dire euh, Je suis euh, responsable marketing à la société Intel. Oui, je suis vétérinaire. Euh, je suis médecin à l'hôpital Trucmuche. En fait, on s'associe à ce qu'on fait. La majorité des gens s'associent à ce qu'ils qu font et non pas à qui ils sont vraiment. Et c'est ce qui explique que des fois, les seniors, quand ils quittent, ils dépriment, ils ont l'impression de ne plus exister parce qu'ils ont arrêté leur job. Quand ils associent « je suis cadre euh, truc-muche » et « je suis euh, euh, médecin truc-muche », quand ils sont à la retraite, ils ont l'impression qu'ils n'existent plus. Il y a beaucoup de seigneurs aujourd'hui qui vivent la retraite d'une manière très dure et très difficile. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va voir ensemble, c'est qui vous êtes vraiment. Qui est la belle personne qui est en dedans de vous, que vous ne voyez pas qui est cette belle personne que le bon Dieu a créée en vous, cette personne extraordinaire, mais que vous avez oublié de la voir ou que vous ne l'avez jamais vue, parce que, je vais vous dire, personne ne naît moche de l'intérieur, personne ne naît méchant, personne ne naît bête, personne ne naît... On le devient. On est né comme un ordinateur vierge et tous les jours, on nous programme. Tous les jours, l'environnement nous programme. Alors, vous êtes programmé par vos parents, vous êtes programmé par vos amis, vous êtes programmé par les films que vous voyez, vous êtes programmé par toutes les choses que vous entendez, vous êtes programmé par vos euh, conjoints respectifs, vos enfants, etc. Et le pire, c'est que des fois, on est programmé positivement, mais le pire, on est des fois programmé négativement, et on finit par le croire. Et on finit par devenir ce qu'on nous a suggéré qu'on était, ce qui est archi-faux. Donc, dans cette première partie, on va d'abord s'intéresser à qui vous êtes. D'ailleurs, je vais vous poser la question, avant de venir, pour ceux qui vont décider de venir à ce séminaire, j'ai envie de travailler avec des gens qui veulent vraiment avancer. Posez-vous la question, pourquoi je viens à ce séminaire et quels sont les résultats auxquels j'ai envie d'arriver Et qu'est-ce qui risque de me saboter Ces trois questions sont élémentaires avant de venir. Pourquoi C'est ça qui va vous permettre d'avancer pendant un séminaire en Ferrari et non pas en deux chevaux. Vous voulez avancer en Ferrari Répondez à ces trois questions avant de venir. Ça, c'est ce qu'on va voir. La première chose, la première partie. La deuxième, à votre avis, qu'est-ce qui nous bloque C'est d'abord ce qu'on croit. Ce sont nos croyances et nos habitudes. Donc, on va, idem, Voir comment une, euh, une croyance est née, elle naît en nous, comment on peut la shifter. D'abord, l'identifier, savoir quelles sont toutes les croyances limitantes qu'on a, et les shifter pour aller avancer vers autre chose. Et surtout, transformer nos habitudes en routine. Vous savez pourquoi Une habitude, c'est de la merde. Parce qu'une habitude, vous la faites d'une manière inconsciente, c'est elle qui vous drive. Je suis sûre que si je vous dis de quel côté du lit vous dormez, vous allez remarquer que vous dormez toujours du même côté. À quel endroit dans la salle à manger, vous vous attablez pour manger, vous allez voir que vous vous dirigez tout le temps vers le même siège. Quel est le chemin que vous empruntez pour aller au boulot Je suis sûre que votre réponse est « oui, oui, à la raison, Je j'emprunte toujours le même, le même chemin pour aller au boulot ». Ça, c'est le pouvoir de l'habitude. Vous commencez à faire les choses d'une manière inconsciente et ça vous drive. En revanche, installer des routines, c'est complètement différent parce que c'est vous qui drivez l'action, ce n'est plus l'habitude qui drive votre action. Ça, c'est la partie qu'on va faire. Et ensuite, on va s'amuser à rêver grand, voir qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez surtout. C'est surtout le pourquoi vous le voulez. Vous savez pourquoi des gens ne euh, mettent oh, de super agendas, bien dorés, bien beaux, avec des jolis stylos en couleur. Et ils mettent tous les objectifs qu'ils veulent atteindre sur une année. Et à la fin de l'année, en décembre, quand ils font le bilan Et puis sur tous les objectifs, il y en a quelques-uns qui sont atteints, mais la majorité ne le sont pas. Et vous savez pourquoi Parce qu'ils n'ont pas un « why » profond. Nabil est derrière les caméras. Nabil, si je devais lui dire « Écoute, Nabil, c'est très simple. Je veux que d'ici à ce soir, tu me ramènes 100 000 dirhams, l'équivalent de 10 000 euros. » Il va me regarder. Là, il est en train de rire. C'est trop drôle, il est en train de, se... de me faire un « quoi ». Eh bien, je suis sûre, parce qu'il n'a pas, pas de « why ». Son « why », il est faible. Mais maintenant, imaginons un seul instant. D'abord, la probabilité pour qu'il le fasse, ce sera, elle est juste nulle, mais je suis quasi nulle. Moi, je vous le dis, elle sera nulle. Imaginons un seul instant si je change la donne. Et si je lui dis, Nabil, maintenant, tes parents sont vivants, mais je vais les séquestrer. Et d'ici à ce soir, si je n'ai pas 100 000 dirhams, je trouve tes parents, va les retrouver, le cimetière, un tel, c'est là où tu pourras les revoir pour la dernière fois. Parce que je vais les tuer je peux vous garantir que Neville je ne sais pas comment il va s'arranger, mais il me ramènera les 100 000 euros. Pourquoi Parce que j'ai juste augmenté son Y de motivation zéro à motivation 1000%. On est même plus dans le cadre de 100%. Donc je vais vous montrer toutes les techniques et les stratégies que j'ai apprises avec tous les experts. Ça fait des années que j'ai la chance de pouvoir me, me, me former par les meilleurs. Deepak Chopra, Tony Robbins, avec elle. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus de toutes les personnes que j'ai interviewées. D'ailleurs, cette idée, je, je l'avais vue euh, sur euh, les, les chaînes YouTube de plusieurs gens qui interviewent des experts. Je dis, c'est une bonne idée. Moi aussi, j'ai envie de ramener ça à mon pays. J'ai envie de ramener ça à ma communauté. Je suis allée aux États-Unis interviewer euh, pour ceux qui m'ont suivi, des euh, centaines de personnes là-bas. Donc, tout ça, j'en ai tiré vraiment des, des, des expertises, des des astuces, des outils que je vais partager avec vous pendant ce séminaire. Autre chose qu'on va voir, c'est de s'autoriser à rêver. Parce qu'il y a une notion de mérite qu'on ne se donne pas. Beaucoup de gens inconsciemment pensent qu'ils ne méritent pas. D'ailleurs, quand vous les entendez parler, cest « Ouais, je veux rêver, je veux que ce petit truc, que cette petite voiture, que… » Non, tout le monde a le mérite et tout le monde a le droit, de s'autoriser à recevoir. C'est une grosse partie de notre séminaire, c'est vraiment s'autoriser à recevoir, parce que beaucoup de gens ne savent pas recevoir. Et ensuite, c'est votre boîte à outils, comment construire mes objectifs à un an, trois ans, cinq ans, dix ans, et surtout quoi faire au quotidien pour pouvoir les réaliser. Si j'ai réussi à le faire, en implémentant toutes ces techniques, ces stratégies, ces outils, ces expertises que j'ai prises, euh, dans le cadre de mes formations et auprès de tous les mentors que j'ai eu et auprès de tous les experts auprès desquels je me suis formée, vous en êtes capable aussi. Maintenant, je vous entends d'ici, « Ah oh, non, mais euh, est-ce que je vais y arriver ?» Oui, oui, aussi vrai que la terre est ronde, à condition de prendre les outils, d'être engagé à 100%, ou à 110%, ou à 200%, et de continuer à le faire en dehors du séminaire. Je ne suis pas Harry Potter, j'ai pas de baguette magique. Et si quelqu'un vous a dit autre chose, il vous a juste menti. D'accord Faire le premier pas et venir, c'est génial Continue, c'est un must. Continuez à appliquer, c'est un must. Continuez à pratiquer, c'est un must. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, c'est ça qui fera la différence. Imaginons un seul instant que vous et moi, un seul instant, vous et moi, on est sur un bateau Et que sur le bâton, on va à Cuba. D'accord et que malheureusement, le capitaine a dévié de 2 degrés. Est-ce que vous allez le sentir sur le bateau Je suis sûre que non. Un bateau de croisière, vous déviez de 2 degrés, personne ne s'en rend compte. En revanche, sur 3 mois, 6 mois, on ne va plus à Cuba, hein? on va aller à Blimelel. Je peux vous garantir qu'on va atterrir à Blimelel. C'est moins fun. C'est exactement la même chose. Quand vous allez être avec moi pendant ce séminaire, tout ce que vous allez apprendre va vous aider. Mais ça ne fera aucune sorte de différence en sortant du séminaire. Si, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez rencontrer des gens extraordinaires, vous allez apprendre des choses nouvelles, vous allez amplifier votre euh, façon de voir les choses d'une manière positive, mais ça ne sera pas suffisant. Ce qui sera suffisant et ce qui fera énormément de, de, de changements dans votre vie, c'est les fameux deux degrés que vous allez maintenir sur, c'est ça, sur la durée. Rappelez-vous du bateau, 2 degrés, un jour, on ne le sent pas. Sur 6 mois, il y a une sacrée différence. Et mon rêve, c'est de pouvoir vous rencontrer, comme les témoignages que j'ai maintenant de centaines de gens qui ont changé des choses, qui ont amélioré des choses, c'est de pouvoir vous rencontrer dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, et vous recevoir vos mails ou un téléphone et de me dire, tu sais quoi, j'ai tenu bon. J'ai pratiqué tout ce qu'on a vu ensemble dans le séminaire. Et aujourd'hui, je vois le bout du tunnel. Je commence à avoir une vie extraordinaire. Je réalise plus de choses, je suis plus heureux. J'expérimente plus d'émotions positives. C'est vraiment ça mon, mon souhait. Et ce n'est qu'avec ce genre de personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler. Parce que moi, les personnes qui viennent juste pour se prouver euh, Qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas la peine. Il y a un temps pour tout, pour chaque chose et pour chaque personne. Et il y a autre chose. J'entends ma team me dire, oui, mais les gens, ils trouvent ça un peu cher. D'abord, cher par rapport à qui Par rapport à quoi Ensuite, moi, je vais vous dire, toutes les formations que j'ai faites, les moins chères m'ont coûté 2000 euros. La plus chère avec Tony Robbins coûte 12 000 euros. C'est celle que j'ai faite en business mastery. D'accord Donc, j'ai investi en moi parce que je le mérite parce que je le vaux, parce que j'ai envie de faire ressortir le meilleur. Et est-ce que j'ai eu un retour sur investissement Mouette En tout, humainement, les gens que j'ai rencontrés, financièrement, euh, professionnellement, euh, émotionnellement, et c'est ça, parce que si on n'investit pas sur nous, ben on n'avance pas, qui n'avance pas régresse. Aujourd'hui, qui n'avance pas, à ah, mes yeux, meurt. Donc moi, quand on me dit « c'est cher », allez, faisons un petit calcul sympathique. On va prendre 2900 dirhams, qui est l'équivalent de 290 euros. Si vous les divisez par 365 jours, ça vous fait l'équivalent de 7 dirhams 94 exactement. Soit l'équivalent de allez, 7 euros. Donc, vous voulez me faire croire que vous n'avez pas 7 euros à investir sur vous Vous ne valez pas 7 euros à investir sur vous Combien vous coûte un café Combien vous coûte un jus Combien vous coûte... Euh, un petit déjeuner avec des amis euh, dans un café, qu'est-ce que ça vous apporte à part les kilos et vous remplir le ventre Absolument rien. Si, l'émotion sympathique de partage avec les amis. Là, vous gaspillez peut-être 7 dirhams sur vous qui sera le meilleur investissement que vous allez faire peut-être sur toute votre vie. Moi, j'ai envie de travailler avec les gens qui veulent investir sur eux-mêmes qui pour qui, le moment, moi je ne me pose pas de question quand as une formation comme ça, quand je sais tous les bénéfices que je vais en tirer, j'y vais, je ne me pose pas la question. C'est un peu comme l'exemple que j'ai donné avec Nabil. Ses parents, 100 000 dirhams, ce n'est pas possible, ça devient un must. Je vous attends avec un cœur gros comme ça, avec une passion énorme, je vous donnerai personnellement mon 1000%. Pourquoi Parce que je sais que ça fait mal de se retrouver Personnellement, je me suis retrouvée dans un puits noir, profond, il euh, n'y a pas de lumière et je suis heureuse d'être aujourd'hui à la surface de la Terre et ne plus me retrouver dans ce puits. Peut-être que vous n'êtes pas dans cet endroit-là et qu'au contraire, vous êtes à la surface mais vous voulez encore aller plus loin. C'est l'endroit où je vous retrouve. Vraiment, je me mets à votre disposition pour vous accompagner à faire sortir le meilleur de vous-même, à avancer ensemble et surtout à vous coacher la surprise de ce séminaire, c'est que je vais prendre des personnes on stage, je vais les coacher live pour pouvoir les faire avancer et que tout le monde, par interaction, je suis sûrement avancer parce que j'ai vu d'autres experts faire ça et c'est juste fantastique. Des fois, je n'étais absolument pas concernée parce que je n'étais pas prise pour être on stage, mais la problématique de l'autre, l'objectif de l'autre, le rêve de l'autre résonnait tellement en moi que ça a résolu plein de choses. Et si tu décidais cette fois-ci de miser sur toi au lieu de décider sur les choses, les objets, etc., venez faire le grand ménage. Ça fait du bien de faire le grand ménage, de se débarrasser de toutes les choses qui peuvent t'empêcher d'avancer, de t'épanouir, d'être plus heureux. Je serai heureuse de t'accompagner pendant ces deux jours. Ce n'est pas un séminaire, c'est vraiment une expérience unique, euh, motivante, qui va te déployer des ailes, qui vont te permettre d'atteindre... Euh, les objectifs que tu as envie d'atteindre, les places sont limitées, les inscriptions c'est maintenant. Passer à l'action c'est maintenant. C'était Nehydrashed, Hederwa et Rekov.